Vous savez, la violence, il aurait été plus clair en parlant, en s'adressant à son bord politique, en s'adressant au pouvoir en place dont il est membre. Donc, on aurait bien voulu voir Faustin Bougoubi, président de l'Assemblée nationale, s'élever contre toutes les formes de violence. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des violences physiques. Je vous ai dit que le peuple gabonais tire le diable par la queue. Que fait l'Assemblée nationale C'est une forme de violence énorme. Vous savez, quelqu'un m'a dit hier, yeah, mais le peuple ne parle plus. Oui, mais c'est un silence très dangereux. J'ai fait comprendre à ce monsieur que nous sommes sur un volcan qui peut exploser à tout moment, parce que le peuple n'en peut plus. Les conditions d'existence sont telles que le peuple ne pourra plus supporter. Il préfère se taire, et quand quelqu'un se tait alors qu'il a mal, il faut faire excessivement attention. C'est d'abord ça. Au lieu de, je vous ai dit, de ne pas parler d'élection pour élection, le peuple vit mal, le peuple a tous les besoins, le peuple véritablement est dans une paupérisation qui ne dit pas son nom. Le président de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs doit contrôler l'action gouvernementale, ne le fait pas pour dire, pour tirer la sonnette à' pour dire attention. le peuple va mal, mais tout le monde s'oriente vers des élections. Élections pour faire quoi Si ce n'est que pour gérer ce peuple-là. Mais alors, si on est incapable déjà de gérer ce peuple, ça ne sert à rien. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on craint qu'à l'orée de ces élections, qu'il puisse y avoir effectivement des situations incontrôlables. et C'est d'ailleurs pourquoi l'opposition, hein, la PG41, avait rédigé un mémorandum que nous avons déposé à la cour constitutionnelle au ministère de l'Intérieur, fin d'aplanir tout ce qui peut être différent et pouvant occasionner des dérapages. Le Rassemblement pour le Gabon se porte à merveille. Euh, je ne le dis pas pour rien, nous avons un fonctionnement particulier, le Rassemblement pour le Gabon est le seul parti aujourd'hui au Gabon qui respecte à intervalles statutaires la tenue de ces congrès ordinaires. Nous sortons donc d'un congrès ordinaire donc en 2021, congrès au cours duquel votre serviteurs a été élu président du parti. Et depuis lors, nous avons entrepris une tournée interprovinciale qui nous a conduit tour à tour dans l'estuaire, la Niangar, la Mounier, le moyen ou et tout récemment -E le Et toute cette tournée, c'est pour effectivement redynamiser nos structures de base, en mettre là où nous n'en avions pas et puis jauger effectivement de la mobilisation en partie. Donc, euh, comme pour dire que le parti va à merveille. Pas du tout, pas du tout. Vous savez que le fondateur de notre parti politique est un homme extraordinaire. Pour nous, c'est un homme, c'est un visionnaire. Un visionnaire qui sait anticiper des choses. Vous savez très bien que. Avant lui, personne ne l'a fait. Vous venez de le dire, il a cédé volontairement la tête du parti à la jeune génération. Et d'ailleurs, il a cédé à ceux qui n'étaient pas membres de sa famille. Vous voyez bien, suivez mon regard, et aujourd'hui, il a fait son histoire. Si aujourd'hui, vous pouvez vous rapprocher de nous, c'est de l'œuvre du père Paul C'est lui qui a ouvert l'espace médiatique de notre pays. Et à ce titre, donc, de ce point de vue, il a véritablement réussi. Il a alimenté le débat politique national plusieurs décennies durant. Il a été celui-là qui a effectivement injecté dans le discours politique des nouveaux concepts, tels que la convivialité, le pardon, la logogénèse, la, la transgenèse, la démocratie participative. Donc, ce dont on utilise aujourd'hui comme élément et récemment de la Donc vous voyez bien qu'il n'a pas, euh, pas échoué. Bien au contraire, il a formé. Et la vision d'un homme politique, un bon manager, c'est de laisser derrière lui des hommes et des femmes capables de poursuivre l'œuvre. Vous savez que l'œuvre, de construction d'un pays, ou même d'un parti politique, ne se fait pas en une décennie. Donc c'est plusieurs décennies durant. Il avait un certain âge il a estimé librement, il peut encore être à la tête d'une formation politique, mais il a estimé qu'il a fait son temps, il doit s'occuper à d'autres choses. Et là, il est peut-être même plus important pour nous, là où il est, que parce qu'il était stigmatisé le fait d'appartenir à l'opposition, mais le fait de se retirer, vous voyez bien que tous les leaders politiques de notre pays font la là que là-bas pour aller le consulter. Vous savez que c'est une éminence. Donc, il n'a pas échoué, bien au contraire. La plupart des formations politiques, lorsque le fondateur, et pas n'importe lequel, de l'attente du père Paul Babasso quitte la tête d'une formation politique, ça aurait pu provoquer des secousses. Alors donc, dans son éminence crise, il a effectivement sorti de cette carte qui a été gagnante pour nous. Vous voyez, nous avons montré à la face du monde qu'on pouvait instaurer une certaine façon de faire à la tête du pays. Nous l'avons expérimenté chez nous en se disant euh, on n'est pas là pour s'accrocher au pouvoir parce que les statuts disent bien qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est ce que nous avons au pays. Donc les statuts ont recommandé qu'il y ait effectivement une présidence à quatre, chacun ayant un exercice d'énorme. Nous l'avons fait, à merveille, sans accours, sans difficulté, avec effectivement quelques petits frottements, mais frottements inhérents effectivement à la vie en société, à la gestion des hommes. Donc ça a été une riche expérience pour nous, et ça a permis également aux militants de, de se rendre compte qu'ils ont des cadres à la tête parti. Nous avons expérimenté avec le premier, euh, le président jean leston Bernabin, qui a cédé volontairement, en toute liberté, le fauteuil à Célestin guéman en 2019, qui a son tour également la cédé librement à votre haine de serviteur en 2020. Moi non, non plus, je n'ai pas conservé le pouvoir, je l'ai cédé au docteur Benoît Mamezu, et puis... Euh, un incident de parcours est arrivé où il a été obligé également, lui aussi, de céder son fauteuil au vice-président de l'époque, c'est-à-dire Martin Mouzanda, qui a terminé le mandat. Vous voyez bien que nous montrons qu'il y a possibilité d'alternance au sommet euh, d'un parti politique et cette alternance peut également s'aligner au sommet de l'État. Je voudrais d'abord dire que le RPG n'a pas eu une vocation électoraliste pour l'élection. Tout simplement parce que nous pensons que nous ne pouvons valablement bien parler d'élection que si les conditions de vie des populations sont réunies. Vous savez comme moi que le gabonais lambda tire le diable par la queue. Et parler d'élection pour élection, en fait, ça fait pas suffisamment responsable. Aujourd'hui, je fais un peu le tour des quartiers il y a encore des parents d'élèves qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants à l'heure où nous parlons. Ils ont encore des enfants à la maison parce que, faute de moyens, et l'État ne leur offre pas cette possibilité-là. Il y a la flambée des prix euh, des produits de première nécessité. Vous voyez, le panier de la ménagère a pris un coût énorme du simple fait que euh, les tenants du pouvoir ne peuvent pas suivre la mer et même leurs propres mesures ils ont énoncé des mesures, mais sur le terrain, il n'y a aucun suivi. Alors qu'il y a le gendarme des prix, qu'on appelle la direction générale des prix, qui aurait pu se répandre sur le terrain un temps soit peu pour essayer de voir ce qui se passe. Mais malheureusement, on est dans les effets d'annonce. On veut être populiste, pour être populiste, mais il faut poser des actes qui vont au bénéfice de la population. Donc, pour nous, l'élection, nous la préparons. Mais nous disons l'élection est secondaire par rapport aux conditions de vie des Gabonais. Regardez un peu partout, il n'y a pas de route. Mais vous savez, ce qui parlent d'élection aujourd'hui et qui sont au pouvoir, qu'ont-ils fait pour résoudre ces problèmes-là Rien du tout, mais ils veulent parler d'élection pour l'élection. Bref, également le Rassemblement pour le Gabon estime que pour aller aux élections, nous aurions dû, et nous continuons à le maintenir, passer par une transition politique. Une transition politique qui permettrait effectivement d'apaiser le climat politique parce qu'il faut le savoir, le Gabon est pratiquement bloqué. Nous sommes dans une crise généralisée à tous les niveaux. Au regard de tout ceci et en tenant compte du fait que le climat politique est délétère à chaque élection, nous avons toujours des inquiétudes de, du lendemain, on ne sait pas comment ça devait se terminer, il y a toujours mort d'homme, il y a des violences post-électorales, et tout ceci nous a conduit à dire, pour assainir ce climat, il fallait passer par une transition politique. Cette transition politique qui rassemblerait tous les acteurs politiques, les confessions religieuses, la société civile, la diaspora, les partenaires du Gabon, les leaders euh, traditionnels, les chefs coutumiers, en fait, toutes les forces vives du pays, au fin de redéfinir les contours de la Nouvelle République et repartir sur une nouvelle base, en désignant bien évidemment un président de la transition, un gouvernement de transition, pour la tâche non seulement de réécrire le nouveau code électoral, parce que la source de toutes ces violences-là, c'est la mauvaise gestion des élections. Bon, il faut réécrire le nouveau code électoral, il faut procéder à un nouveau découpage électoral, il faut réécrire la nouvelle constitution qui soit impersonnelle, taillée euh, à la mesure de fixe ou Y, Il faut mettre en place une commission vérité réconciliation parce que le Gabon, nous sommes très peu, vaut mieux se parler et puis assainir euh, le climat. Bien évidemment, euh, à l'instar de mes autres pères de l'opposition, nous avons dénoncé effectivement la caducité de ces deux bureaux. Nous estimons que les responsables, les gouvernants ne respectent pas leurs propres textes. Les textes disent que le mandat du CGE ou du CND est de deux ans, renouvelable, une fois. Si nous prenons le CND, euh, ça fait... Six ans que le mandat actuel aurait pu être renouvelé. Mais le pouvoir a pu prendre une parade au lieu d'organiser des élections. Le chef de l'État, par décret, a nommé le président du CND alors que les textes fondateurs disent que le président doit être élu par ses pairs. Donc les présidents des partis politiques qui doivent normalement élire le président du CND. Mais malheureusement, nous sommes dans cette dichotomie de fonctionnement entre ce que disent les textes. Et la volonté à tout prix des tenants du pouvoir à maintenir certaines personnes au poste. C'est la même chose pour le CND, nous dénonçons cela, et je crois que demain, il y a une plateforme de l'opposition, comme d'abord, qui doit se prononcer à propos là-dessus. Nous avons été invités, et certainement nous serons représentés, peut-être pas forcément par le président du parti, le vice-président est là, et les autres cadres du parti seront là, pour aller écouter ce que les autres disent, et nous donner, si besoin, notre point de vue à ce sujet. Donc, nous ne pouvons pas accepter que nous puissions en dehors, fonctionner en dehors hein, de la législation et des règles établies. Aucun secteur ne fonctionne. Euh, nous pensons que c'est une décision qui a été prise euh, contre tout bon, le bon sens. Vous savez, euh, si le ministère n'est pas fautif, c'est peut-être les animateurs et peut-être même le ministre. Si on estimait que le ministre n'a pas rempli son cahier de charge, on aurait dû effectivement procéder à un renouvellement ministériel et nommer un nouveau ministre, seulement plus que deux jours ou trois jours avant on a procédé à un renouvellement ministériel en nommant seulement un ministre délégué qui est venu compléter euh, un portefeuille euh, quelque part. Donc, vous voyez, on aurait pu procéder par ça, mais eux-mêmes, ils sont à l'origine de l'inefficacité euh, du ministère des Travaux publics. Ils ont depuis euh, mis en place des agences, donc l'ANG, euh, l'Agence la, euh, des Grands Travaux, l'Agence nationale des Grands Travaux, qui n'a pas fait son travail. On a dépouillé le ministère de tous les moyens qu'on a donnés à l'NGD. Et jusque-là, on a dissous cette, cette agence. On n'a jamais fait le point. On n'a jamais tapé du point sur la table pour savoir où est parti d'énormes fonds qu'on a engloutis dans cette agence-là. On nous parle même de détournement. Mais c'est bouche aux yeux. Donc, nous pensons qu'aucun secteur ne fonctionne. S'il y avait un dissoudre, c'est toute la République on allait dissoudre. Encore que je pense que le ministre des Travaux publics ne présente pas de politique générale au Parlement. C'est Madame le Premier ministre qui est appelée à aller défendre son projet au, au niveau du Parlement. Elle l'a fait, et lorsqu'elle même constate qu'il y a l'échec, parce que c'est la feuille d'échec, là, elle aurait dû tirer les conséquences de son échec. Les établissements scolaires sont des lieux de socialisation des enfants. Donc, à ce titre, personne ne peut cautionner des violences scolaires dans milieu scolaire. Donc, nous condamnons vivement. Nous avons suivi cette vidéo où un plus âgé est passé à taper sur un du jeune. Et Dieu merci, les autorités de cet établissement ont pris la décision qui s'impose. Donc, nous ne pouvons qu'aller dans ce sens-là parce que nous voulons construire, construire un pays avec des citoyens modèles. Ce n'est pas des, des, des enfants qui se donnent à des drogues, à des pratiques, euh, je vais dire, peu recommandables. Donc, nous appuyons l'établissement qui a pris cette décision. Tout de même, il faut questionner le pourquoi de ce comportement. Parce que c'est bien beau de condamner l'enfant ou bien de condamner ses agissements, mais ces agissements ont une origine. C'est le manque d'encadrement de ces enfants, tant en famille, mais surtout par l'État. Parce que l'État ne, ne montre pas un modèle aux enfants. L'État n'est pas là pour euh, instruire ses enfants, parce que nous avons un ministère de l'Éducation civique. Mais Avez-vous vu des spots allant dans ce sens, aussi bien à la radio qu'à la télévision Rien du tout, ce n'est que de nom. Mais comment allons-nous corriger les postures ou alors les comportements des enfants s'il n'y a pas de campagne de sensibilisation C'est de la responsabilité de l'État d'avoir euh, donné une orientation ou alors un modèle de citoyen à, euh, à éduquer et à former, malheureusement. Nous vivons, il n'y a pas eu qu'au moi j'ai vu un autre établissement euh, également qui s'est illustré négativement dans ce sens. Donc, nous ne pouvons pas accepter de telles situations, mais nous disons, c'est ça ce que le gouvernement a produit comme étant des épiphénomènes.